Clarté et stabilité, ces deux choses sont vitales à la vie humaine. Que vous voyez les choses clairement et que vous soyez stable. Le manque de stabilité est une chose qui coûte énormément à l'humanité. Tant d'intelligence, tant de talent, tant de génie tombent à l'eau, simplement parce que les gens n'ont pas de stabilité. Pas d'équilibre. Par-dessus tout, c'est l'équilibre qui est le plus important. Vous savez, vous faites du vélo pour la première fois. Vous ne savez rien faire. Mais vous avez un bon équilibre, vous roulez sans les mains, vous pouvez siffler quelqu'un en faisant tout ça à vélo, n'est-ce pas L'équilibre vous donne la liberté. Il en va de même avec votre mental, avec votre corps, avec vos énergies, avec tout. Si ceci est équilibré, il vous donne une énorme liberté pour faire des choses, pour mener votre vie comme vous le voulez.